Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Patrick Chassani, mon pseudo est sibérien. Je partage avec vous mes réflexions, mes suggestions et je fais la promotion de mes idées. Peut-être y trouverez-vous une source d'inspiration et de motivation. Ce que vous allez regarder, entendre ou lire permet à tout un chacun de tirer profit de mes expériences. En effet, je pense qu'un jour, chaque homme portera en lui la forme entière de la condition humaine. Mon bonheur consiste à aimer la vie et à la goûter pleinement. C'est une perfection absolue et pour ceux qui ont la foi, c'est un don divin que de jouir loyalement de son être. Ma morale est simple. Elle allie l'amour et les connaissances sous toutes leurs formes. Sans amour, le savoir est froid et injuste. Sans connaissance, l'amour est impuissant et il peut même être néfaste. Je ne suis soumise à aucun dogme ni à aucune idéologie politique, religieuse ou philosophique. Ce serait un suicide intellectuel. Par contre, j'adhère à toutes les philosophies dont l'objectif est de grandir l'humanité. Je ne cherche pas à imposer de conception du bien et du mal, tout simplement. Le bien et le mal ne tiennent qu'à nous. Mon éducation me permet de tout remettre en question. Mon esprit critique, alimenté par le doute, ma créativité, issue de mon imagination, ainsi qu'une gymnastique intellectuelle intuitive quasi mystique sont les conditions de ma survie. Ma seule certitude est la mort. Mon rêve est l'éternité. En tant qu'homme libre, j'ai un devoir de tolérance sans hypocrisie, car je sais qu'il est inutile de combattre ce que l'on ne peut pas changer. En tant que privilégié, j'ai conscience que ma liberté économique est étroitement liée à une responsabilité sociale et politique. À tous ceux qui vont me demander pourquoi avoir lancé cette chaîne YouTube, je leur répondrai et pourquoi pas. Partagez mes connaissances et mes expériences pour le bien de tous. Si vous êtes libre de penser, Posez-vous les bonnes questions. Rappelons-nous, comme disait Einstein, que l'imagination est toujours plus forte que la connaissance. Merci pour votre temps et votre attention. Et n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à la chaîne YouTube et de partager avec vos amis.